l'antenne de la radio francophone iranienne. Monsieur Tahan, euh, Mounzer euh, Mahous, Monsieur Mounzer Mahous, qui est le représentant de ce qu'on appelle la coalition de l'opposition euh, syrienne en France, a déclaré dans euh, un entretien avec euh, la chaîne euh, Al Jazeera que la coalition euh, doit euh, se liguer, doit s'allier avec le front islamique en Syrie pour renverser le gouvernement syrien de Bachar Al-Assad. Il a également remercié dans cet entretien de certains pays arabes de la région, l'Arabie saoudite, le Qatar en particulier pour leur aides et leur soutien, sans parler en fait du rôle euh, de la France. Mais lorsqu'il appelle à une alliance, M. Taran, euh, de la coalition avec le Front islamique en fait en euh, Syrie, autrement dit, il euh, euh, reconnaît euh, le réseau d'Al-Qaïda. Mais le point intéressant, c'est que lui-même c'est le euh, représentant de la coalition. En euh, France, c'est quelqu'un qui est considéré comme le représentant de la coalition considéré autrefois par la France comme la seule représentante légitime euh, du peuple syrien. Autrement dit, euh, la France aussi euh, re reconnaît en quelque sorte indirectement, s'il n'y aura pas une réaction de la part des autorités françaises, euh, le front islamique, autrement dit le réseau Al-Qaïda, M. Tarim. Exactement, vous avez tout dit et bien dit. Euh, pour aborder la même réalité d'une autre manière plus pédagogique, disant qu'en A reconnaît B et B reconnaît C, A reconnaît C. Donc, euh, notre président français François Hollande a reconnu la coalition et son représentant M. marrousse qui lui, marrousse en question, a reconnu le front islamique. Donc, le président de la République française, c'est un syllogisme logique, reconnaît Al-Qaïda. C'est très grave. Évidemment que le président français ne pourrait jamais accepter cela. Et là, il faut un appel à l'ordre à Monsieur Macos et à la coalition. Et je dirais même, il faut euh, trouver une autre solution. Il faut soit limogé, M. Macos, parce que, emporté par le débat sur Al Jazeera, et il a dit ce qu'il avait à dire dans son cœur, et qui est la réalité, ce qu'il fait. Il a trahi, euh, si vous voulez, peut-être des choses secrètes, des décisions de la coalition. Et je dirais fort heureusement pour nous. Parce que maintenant, la situation est claire. Dans ce débat d'il y a trois jours, M. Macron, euh, comme vous l'avez précisé, dit que la seule force qui compte sur le terrain et qui se bat et, et sur laquelle euh, il faut miser, c'est le front islamique. Et qu'ils sont, qu la coalition j'entends, en euh, coopération avec le front islamique, et qu'il appelle ce front qui est important, hein, il a cité trois autres euh, groupes pas importants euh, militaires, et donc il disait que euh, ce front doit s'allier avec la coalition et les autres euh, groupes pour renverser Assad. Ça, ce fut un appel de al-Zawahiri tout au début de la crise quand Zawahiri, a appelé Al-Qaïda et a donné rendez-vous à tous les mujahidines d'aller euh, en Syrie pour renverser Assad. Vous voyez, nous voilà, nous autres Français, dans de beaux draps, comme on dit. Hein. Alors là, je m'adresse solennellement et avec... Euh, euh, toutes les révérences qu'il faut, la politesse, le respect, il faut absolument que l'Élysée réagisse à cette déclaration insoutenable, inadmissible pour une démocratie qui lutte, d'autant plus en Centrafrique, contre les islamistes. Là, il n'y a pas plus clair... Et là, permettez-moi aussi de dire qu'il euh, y a tout un historique de ce dossier-là. Déjà à Marrakech, les amis de la Syrie, euh, l'ancien euh, directeur de la coalition, président Moaz El Khatib, avait reproché à l'Occident de mettre les groupes islamistes sur la liste des terroristes. Et là, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Mais c'était tout au début. Mais là, on ne peut plus clair. Le représentant en France de la coalition syrienne crache dans la soupe, dans la mesure où c'est la France qui l'a reconnue. Il nie, n'est-ce pas, l'aide française, il le reproche de ne pas assez s'investir pour distribuer des bons points à l'Arabie Saoudite au Qatar, et vous avez oublié un pays, M. Nochostin, et aux Émirats. Voilà. Ça, on peut trouver euh, les trois pays cités et toute cette déclaration dans deux minutes de ce débat, que euh, on a travaillé ensemble hier avec mon collègue Alain Jules, et là Alain Jules vient de mettre cela sur son site, et on a mis ces deux minutes fatidiques qui condamnent la France, le gouvernement français, la coalition, concernant son attitude vis-à-vis -vis du front islamique et d'Al-Qaïda. Donc, là, euh, franchement, Mais euh, on, donne fil, on donne du fil à retordre à M. Valls, ministre de l'Intérieur. Comment voulez-vous que le ministre de l'Intérieur aille, euh, n'est-ce pas, face des coups de filet contre des taïdistes en France, surveille les banlieues, surveille les cellules dormantes et en même temps, hein, l'Élysée se tait sur une déclaration pareille. Une déclaration des, qui, qui, qui, qui est en, en quelque sorte considérée comme euh, l'encouragement du terrorisme, M. Taran. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas plus clair. C'est-à-dire que euh, la France adhère à l'idéologie d'Al-Qaïda. C'est une grande victoire de Ben Laden, euh, une, une, une victoire posthume, hein, que finalement, euh, on a tout fait contre euh, ce mouvement euh, post-wahhabiste, et qui est né du wahhabisme aussi, hein, le Ladenisme. et nous voilà... Euh, sans faire attention, euh, embarqué dans un, comme vous voyez, un feuilleton à plusieurs épisodes, et nous sommes là dans un épisode euh, très dramatique, puisque, euh, comme on dit, les, les, les masques sont tombés. Alors, est-ce que ce monsieur Mahous représente vraiment la coalition, euh, ou il a dit ça euh, à titre personnel mais même si c'est à titre personnel, c'est inadmissible, puisqu'il est représentant de la coalition et reconnu par la France. Là, alors là, permettez-moi de rigoler, euh, où sont les experts du, codec, du Quai d'Orsay Où sont les experts de l'espionnage français et du contre-espionnage Peut-on tolérer des déclarations comme ça en arabe, passées inaperçues, hein, et dont les médias français ne soufflent mot comme si euh, ça ne nous concernait pas. Euh, y a... Et là, ça montre aussi toute l'hypocrisie de ces gens de la coalition. Ils ont un discours en France et un autre discours en arabe, sur Al Jazeera et d'autres euh, satellites. Cela, vraiment, est une honte. Il Mais faut absolument un... réagir et au plus vite. Et au plus vite parce que... Euh, cette coalition, franchement, n'a plus aucune légitimité après ces prises de position. Exactement, d'autant plus qu'en fait, cette prise de position montre que eh, la coalition agit désormais sous la bannière du Front islamique, autrement dit eh, du réseau terroriste eh, d'Al-Qaïda en France. N'oublions pas que cette coalition était quand même la création de certains pays, y compris la France. Donc, s'il n'y aura pas une réaction au plus vite, comme vous l'avez dit, à cette déclaration euh, de M. Mahous, euh, cela euh, n'aura d'autre sens et d'autres signification que la France aussi agit désormais sous la bannière du réseau Al-Qaïda en, en Syrie. Ben exactement. C'est-à-dire aussi que euh, ce Monsieur Mahous, avec ses attitudes irresponsables, mais dans l'embarras, euh, toute la politique française et éclabousse un pays que j'aime, en quel je crois encore, oui, la France est un grand pays, non déplaise aux Américains, non déplaise à M. Marrousse et compagnie, et tous ceux qui disent, non, euh, il se peut qu'il y ait des erreurs, à, à, à mon sens, ça appelle une réaction ferme mais vraiment ferme, euh, qui, va, qui ne se limite pas au blâme, qui va jusqu'à demander euh, tout simplement euh, une démission euh, de la personne citée, ou carrément, il faut revoir toute notre politique vis-à-vis -vis de cette coalition. Ça ne peut plus, parce que là, ce il ne s'agit plus de la sécurité du, du peuple syrien, et de, il s'agit... De notre sécurité en France. Et ça, il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Arrêtez de jouer avec le feu. Hein? Et euh, embauchez, vous savez, moi j'ai formé des centaines d'arabisans, d'excellents arabisans en France, alors embaucher des arabisans pour que Roland vous traduise ce que vous ne voulez pas entendre peut-être